C'est comme un éventail, ça, c'est des feuille de bouger. Allez, on va faire un moment un petit peu toucher cette pente-là. Allez, maman, vous, eh quand t'es là, le principe, c'est que vous voulez bien réussir avec vos bras. Je vais te faire oui, parce bien. que c'est... Une de des missions aussi du genre de pente et que je fais beaucoup, c'est d'apprendre un petit peu aux gens à cohabiter un petit peu avec les pentes, surtout de chez soi, oui, voilà. Donc il y a un côté sauvage, là qui est volontairement assumé. Et en plus c'est intéressant, parce que les plantes, elles ne sont pas uniquement là pour notre plaisir, elles ont aussi un lien avec tout ce qui les entoure. Nous sommes dans le plus vieux jardin botanique de France, qui a 400 ans. Voilà. Donc, euh, Il a été créé donc, pour la faculté de médecine donc, dont dépend le jardin, pour que les étudiants puissent donc étudier les plantes qui servent à soigner. C'est un jardin qui est toujours universitaire, hein, donc toujours en lien avec les facultés, hein, faculté de médecine, faculté de pharmacie, faculté des sciences. C'est un jardin qui est méditerranéen, donc on a aussi une, une nature qui est un peu plus sauvage, un peu désorganisée, moins fleurie, Et ça c'est aussi les caractéristiques un petit peu de notre milieu. Et aussi on montre ce qui est, on ne, on ne fait pas un décor végétal, c'est pas ça le but. il est plus ancien que les dinosaures. En fait c'est le deuxième vieux de France. Parce que l'autre, il voilà. juste derrière. Je dis que pour ma musique, c'est une feuille un petit peu 2.0, une feuille un petit peu récente et inventée par la nature un petit peu plus récemment. Et là, vous avez la version un petit peu plus ancienne, la, la feuille un petit peu archaïque, et encore très efficace, mais elle n'a pas de navire centrale, elle n'a pas du tout la même architecture. Donc celle-ci, quelque part, est beaucoup plus proche d'une feuille de fougère. parce qu'un euh, bon, arbre, fait du bois, il n'est fait... Oui, je dans de en plus, j'adore les îles désertes. On se confie un petit peu à euh, un vieux sage, comme ça. C'est des traditions qui sont présentes dans beaucoup de régions, beaucoup de pays, donc on n'est pas chez nous. Et on voit à quel point c'est important, parce que ça marche très bien. Il a, tous les âges, les enfants, les grands, les étudiants, des vœux graves, des vœux légers. Voilà, C'est une façon aussi de, de, de se concilier de faire de, de ça, quelque chose. Donc il a plus de 400 ans. La machine a un vœu, continue de marcher, il n'y a qu'à voir. Il bien, la, la, la vider il y a encore deux jours, il est plein. Non <rire> mais là, attendez-vous, un truc. 32 octobre, je t'aime, ma petite, voilà. Je suis un c'était. Vivez joyeux